Sors de là, espèce de con! Ouais, bah ouais! Alors, euh, monsieur l'agent, il y a un problème ou pas? Il y a qu'un bidon d'essence dans mon coffre, donc bon. Qu'est-ce qu'il fait? Sortez de là, monsieur, s'il vous plaît! Bégué, bon. t'as cru euh, c'était un un clac euh, ou quoi? Attends, attends, je rate mon ramadan là! Je nous fais une kenny! Voilà, oh c'est bien, on attends. Bon, ah, si on reste là! Quoi. Allez, je vais, je vais le foutre dans un fossé moi! Non, non, non, non! Ah ouais? Je rien à faire! Oh, monsieur! Oh, il faut que la facture là! Et. Si vous voulez, j'ai un peu à manger là! Moi, moi je travaille. Euh canaux et je suis bérite ouais. aussi là, la fin. Non mais c'est pas vrai, euh, tu peux me faim ouais, t as t as fait attends, fait attends d'abord je mange. Euh, vous fumez monsieur l'agent Ça euh, m'arrive oui. Moi je vends des cigarettes pour mon cher. Ok. J'ai un fournisseur et tout, vous euh, Je pense pas que c'est très légal, il faut aller au tabac pour acheter des cigarettes. Bah qu'est-ce que je fais Dites-moi. Oui mais vous pouvez pas les, aller les acheter puis les revendre. Bah non, vous avez rien compris. Euh, le tabac est fermé. C'est les magasins qui en vendent et justement, moi je suis le fournisseur des magasins et du coup je peux en vendre à vous pour mon cher. Il se met, dans la, merde, oh, quoi, Il Donc, met coup, dans la merde hein. de gros. Il se met dans la merde des cigarettes euh, mon cher car je suis le fournisseur. Ok bah je vais vous acheter un paquet alors. Vas-y, le paquet de vin c'est 120, au lieu de 3500. Euh je suis que moi que aller chercher j'en ai que 2 deux moi, là. J'ai pas oh, l'argent sur moi. Gros je... <rire> t'abuses, c'est quoi ces prix T'as cru que tu vendais quoi là T'as cru que tu vendais un burger bah vas-y, je te les vends 3000 le de paquet, là. Ah, euh, moi je m'en fous, moi. Moi je les vends, t'as quoi je vais refaire mes prix et tout, t'inquiète. Okay. Ah, c'est ta boîte elle va, elle va couler, frérot. Hein. Euh, t'inquiète, moi je suis pas seul pour l'argent, frère. Ouais, quand même. Bon, en tout cas, messieurs, euh, voilà. Yes. Euh, monsieur, faites attention, la prochaine fois. Euh... Attention à quoi Ouais, non, c'est bon. Bah, Vas-y, dis-moi, ouais, attention à bah, quoi, j'ai rien fait, j'étais en train de rouler tranquille. Tu m'as fait euh, ouais, ouais, ouais, contrôle ouais, ouais. de routine parce qu'on sait jamais, j'avais envie de te soulever le cul, donc bon. Non, pas du tout. C'est juste que ah, la gêne, si je me Il y Il a, y a trop de personnes qui me font bon, chier. ça là, va, ça, des ça des va, des là. va, ça va. Du coup, voilà, bah, je me suis dit que j'allais un peu euh, perdre le contrôle. Ouais, d'accord. Allez, bonne journée, monsieur l'argent. Au revoir. Ouais, ciao, ciao. En vrai, je m'en fais deux yeux avec la cigarette, frère. Ah, puis qui t'as failli te faire baiser, t'es trop con. Ouais, Biggie, voilà, oh là t'es con Je te dis je vends des cigarettes. Est-ce que, est que tu sais que c'est illégal de revendre des cigarettes au particulier C'est pas grave. Euh, Relie euh, le code pénal, gros hein. Tu vas te faire baiser par les keufs hein. euh, Heureusement qu'il a oublié hein, qu'il est con Ouais, vas-y, t'es Qu'est-ce qu'il Vas-y, tchao beau gosse hein. Moi, Attends, ramène-moi, ma moto en enfin... face. Quoi T'as dit quoi Généralement, il ma moto oh en face. Vas-y. T'es ça va. Quoi? T'as pété la portière, t'es ça j'ai repété frère. Tu me fais la réparation gratuite, je m'en vais les couilles. Vas-y. Face au mécano, j'ai pas une portière dans dans ma moto. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas vas je vais au mécano. On se rejoint là-bas. Vas-y. Quel enculé. <rire> Qui va partir ce bâtard? T'en roule ultra vite. Si le capitaine était connecté il nous aurait enculé Oh là là. Putain. Heureusement que le, can, le cadet pour l'instant il, il a un petit peu du mal et tout Parce que je... Putain on aurait dû se faire arracher là oh, le capitaine Oh le capitaine il m'aurait défoncé les gars Vraiment Oh Biggie. Biggie Il aurait fini au poste Moi j'aurais bouffé tard l'amande vas bro après gauche, faut qu'on parle en tant que patron là Ouais ouais ah. tranquille mais vas-y occupe toi de ça vite fait je vais checker un truc Vas-y après on, on ira Ouais on ouais, ouais vas-y après, après Eh tu penses pas je peux tu peux reprendre le bénis Attends tu peux m'aider à prendre la porte parce qu'en plus faut que je te la repeins Non non la flemme vas-y gros fais fais Bah t'auras une porte d'une mauvaise couleur Mais non vas-y casse pas les couilles il fait bien Ouais ouais vas-y vas-y <rire> Trop chiant ce fils de voilà, tu sais que t'as un beau cul Tranquilé. De quoi qu'est-ce que tu me racontes gros j'ai un beau cul frère Comment ça t'as un beau cul me dire j'ai un beau cul J'ai rien dit J'ai rien dit oh, Vas-y elle est propre là Eh hey, mec on a eu tellement de la chance que ce soit le cadet qui nous est chopé. Ça aurait été le commandant, on se serait fait soulever hein. Surtout toi hein. Ouais oh, ouais. Toi t'aurais fini au poste, t'aurais pris cher oh, les choses. Moi ouais cash. Ouais oh, deux propose des clopes illégales au keuf. C'est un fou. <rire> au volant de mes rêves, je me balade. Oh, attends, fais une musique. On allez sur la chine -fille. Non, non, non, tu vas saouler. Mets dans tes reposes. Non, non, si. Tu vas casser les couilles. Mets dans tes repotes, Vite, vite. Les rues de Paname. Au volant de mes rêves, je me balade. Dans la nuit de Panamera. Avec mes gossiers, je me balade. Dans ma nuit, on go -over. Elle à l'heure, je me balade.